On ne voit pas son visage. Image fixe. C'est pas retentissent seulement. C'est pas seulement retentissent. Elle marche. Image fixe. Lieu vide. Il est 5 heures du matin. Rue déserte. Tac. Tac. Tac. Image fixe. Tac. Tac, tac. Cette femme, et cette femme, elle ressemble à quoi cette femme Elle fixe l'horizon d'un de ces regards qui vous ramènent dans un lieu de votre esprit que vous pensiez éteint, tombé dans l'oubli. Elle marche. Tac, tac. Tac. Plan fixe sur son oreille. Plan fixe sur son oreille. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Image fixe. Plan désert. Image sombre. Image sombre. Gros plan sur son œil. Gros plan sur son œil. Un faisceau, Un, faisceau de de lumière lumière Un faisceau de lumière Un faisceau de lumière l'éblouit. Plan sur le changement de forme de la pupille. Plan sur le Plan sur le changement de forme, de, de, forme de, la de la pupille. Écarquiment. Écarquiment. Écarquiment. Résonance. Résonance.